Bonsoir, mesdames, mademoiselles, monsieur, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, j'espère que vous me suivez, euh, oui, parce que bon, voilà, je viens de donner l'annonce tout à l'heure, l'annonce donc de mon thème d'information, après avoir lu un article en fait euh, parlant du Premier ministre en fait guinéen euh, qui euh, actuellement. En fait, Sion Laguiné a émis un discours, un discours, en fait, dans lequel il attaque Index c'est le hein, Sans sûrement le nommer, mais bon, voilà. On peut tout de suite comprendre que l'attaque est dirigée contre ce Je vais donc, dans ce thème d'information, ou dans ce direct, je vais parler d'abord de ce discours de Bernard Gomos, Guignol, premier ministre. Ensuite, je vais essayer d'analyser, alors très clairement, pour que je sois bien compris, cher Kortoguidea. Alors, vous connaissez donc mon principe quand il y a des discours irrationnels, alors de la part surtout donc, des gouvernants, j'interviens, n'est-ce pas, pour démentir en fait alors, les allégations dans les discours ou de toute façon pour apporter une réaction tout à fait rationnelle, n'est-ce pas Très bien, cher comptoir guinéen. Alors, c'est bien Bernard Gaumont, je vais lire, cher comptoir guinéen, très rapidement, je ne veux pas vous retenir beaucoup. On dit, euh, c'est un article que je viens de lire, hein, euh, donc euh, sur un site d'information en Guinée, alors on dit, je vais lire, de passage, samedi, de passage samedi à Cancan, où il a procédé à la pause de la première... Pierre des travaux de construction de l'aéroport régional, euh, disons, le Premier ministre a souligné que le CNRD entend réhabiliter et moderniser l'existant qui a été détruit, négligé, presque abandonné par certains. Bernard Gaumont assure que le but de notre action est de redonner la possibilité à tous de se rendre à Conakry ou à Zrékore ou encore à l'Abbé ou à Farana en fait régler les problèmes le matin et revenir en fait dormir le soir à Kanka C'était possible avant, pourquoi pas aujourd'hui. Voilà. Je continue en lisant cet article. Il ajoute qu'en dotant la Guinée d'aéroports digne de nom, nous voulons rapprocher l'ensemble des régions de Conakry en rouvrant les voies aériennes au transport, avant de faire remarquer que le président de la transition, le connaît Mamadi Mbouya, est en train de recomposer re et densifier notre flotte aérienne, non seulement pour notre fierté d'État, mais également pour l'essor de nos régions. Je suis en train de lire l'article, en fait, écrit par euh, ou qu'on peut trouver sur euh, le site visionguinée.info. N'est-ce pas J'espère que euh, le site d'information me, me pardonnera le fait que je suis en train de répéter, en fait, l'article ici, mais effectivement, c'est dans le besoin d'une analyse tout à l'heure. Alors, par le passé, Bernard Gomo soutient que notre pays était fièrement desservi par les avions de Air Guinée, pilotés par vos fils et frères sans encombre. Ces vols internes et quelquefois externes étaient accueillis sur des infrastructures adaptées au moment. Il accuse euh, des anciens hauts serviteurs de l'État qui, sans les citer, euh, disons nommément pour les intérêts personnels et par corruption, ont laissé ce patrimoine d'infrastructures sans entretien et, ou abandonnées, comme c'est le cas des aéroports régionaux, qui étaient pourtant de gros atouts. Les exemples sont légion. Pire, il dit euh, Bernard Blumont, que qu'on a liquidé en bradant des symboles de notre euh, souveraineté, comme la compagnie euh, nationale El Guinée, affectant les déplacements officiels et la desserte à l'intérieur du pays, euh, disons, voire vers les pays voisins. Ex-autrace, sur le guinéen, alors j'ai tout seul le point qui m'intéresse, qui fait que, voilà, je fais ce direct sur le guinéen, il est question de Bernard Goumont, qui s'attaque effectivement à Célu d'Alan -e Oui, il est question de Célu Diallo, -e alors euh, euh, qu'on euh, dit que pour des intérêts personnels, pour des intérêts personnels, ah, ou alors, euh, en fait, euh, ces grands serviteurs, en fait, de l'État, donc euh, à l'époque, ont bradé, vendu, en fait, la compagnie Air Guinienne pour des intérêts personnels. Très bien, sur le de vous avez compris, c'est une accusation, en fait, euh, grave, euh, encore, donc du euh, premier ministre, ce guignol, premier ministre Bernard Gaume. Alors, ce que moi je vais dire, parce que, euh, en fait, s'attaquer à ces derniers dialogues, dans euh, disons dans ce dossier en disant pour des intérêts personnels alors ils ont vendu euh, disons Air Guinée les avions et tout ça alors mais je vois une un comportement de lâcheté en fait dans ça parce que euh, ils sont ils ont peur n'est-ce pas pour des intérêts sûrement électoraux euh, parce que maintenant, ils veulent se battre pour mettre Mambouya sur un piédestal, n'est-ce pas Le lancer, en fait, électronement parlant. Alors là, ils sont incapables, parce que c'est comme ça qu'ils doivent parler. S'il faut accuser euh, certains euh, ministres à l'époque donc d'avoir vendu Air Guinée pour des intérêts personnels, mais je me dis, mais où sont ces gens euh, qui sont-ils, hein, Bernard Gomot et tant d'autres Vous comprenez Alors, pourquoi ne pas dire directement Lance -ce pas « s'attaquer à l'Ansana comté » N'est-ce pas Que l'ancien comté, pour des raisons personnelles, il a, pour des intérêts personnels, il a, en fait, euh, euh, préféré la démocratie libérale, euh, disons, à la dictature, ou à, à, disons, à, à cette démocratie populaire qu'on a connue au temps de l'Ansana comté. Mais pourquoi ne pas dire ainsi et Franchement, soyez intelligent. Mais c'est vrai on dit pour les intérêts personnels, certes, ils ont vendu le, le, donc la compagnie aérienne Guinée. Vous comprenez? Mais, mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, dites directement que Lansana la Comté, pour des intérêts personnels, a opté pour la démocratie, en, euh, disons en abandonnant disons, la démocratie populaire, dictatoriale de Sécoutoué, parce que quand Lansana Comté a opté, vous comprenez, dans les années 90, euh, il a opté donc pour la démocratie en fait libérale, mais écoutez, ça signifie beaucoup de choses, on a répété ça mille fois, mais il faut tout expliquer pour les inintelligents, n'est-ce pas, en fait ils comprennent, mais bon voilà, le but, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi, ils se font en fait euh, comme s'ils ne comprennent absolument rien, ils le savent très bien, quand on opte pour la démocratie libérale, n'est-ce pas, et surtout qu'on est sorti, disons, d'un euh, régime dictatorial, où il n'est pas question de propriété privée, mais de la collectivité privée. Alors, quand on abandonne on, on abandonne en fait un tel système et on opte pour la démocratie libérale, n'est-ce pas Écoutez, il y a l'élément fondamental, l'ossature l'eau sature est là, n'est-ce pas C'est qu'il est question de privatisation. Il est question de propriété privée. C'est le choix. Ça signifie que tout ce qui était public, d'ailleurs qui ne sont pas rentables, alors vous les privatiser. L'État doit se désengager dans la gestion également, euh, disons de euh, beaucoup de, euh, disons dans la gestion des entreprises ou des fabriques ou tout ce qui était public, surtout qui sont pas rentables. C'est là l'élément. Ça, c'est ça. Et eux, Ils ne vont jamais citer ça. Hein. Ils accusent les individualités. Ils ne vont jamais accuser. Ce système pour lequel en a compté, ou le en fait euh, euh, le régime de en a compté, disons a choisi, n'est-ce pas Ils ne vont jamais parler de cela parce que tout commence là. Vous optez pour un régime, disons de démocratie libérale, n'est-ce pas Alors où il est question de propriété privée, mais automatiquement, et là vous privatisez. L'État se désengage dans beaucoup de gestions, en fait, disons euh, des entreprises publiques. N'est-ce pas Et ça, surtout que cela s'est passé à un moment où il était question, vous vous rappelez, de ce grand passage dans les années 90, pas seulement en Guinée ou en Afrique, euh, disons dans les pays de l'Est, n'est-ce pas Cette grande révolution où en fait le bloc socialiste avait perdu face au bloc capitaliste. Et en ce moment, on a vu des pays occidentaux finalement conditionner leur aide. Vous, changez ou vous n'aurez pas d'aide vous vous rappelez cette, ce discours de, de, de François Mitterrand en France, n'est-ce pas C'était un discours en fait de l'Union européenne. Nous conditionnons nos aides, vous privatisez vos entreprises qui ne sont pas du tout rentables. C'était une grande époque dans les années 90 et pas seulement en Guinée, on a vu ce grand mouvement également dans les pays de l'Est, les ex union soviétiques, alors qu'ils avaient abandonné, euh, disons, ce, cette démocratie populaire, dictatoriale, tous vers le système, en fait, de démocratie libérale. Et c'était le même système. Il y a les entreprises publiques qui n'ont pas de rendement, alors vous cherchez, en fait, euh, des citoyens, ou de toute façon, des entrepreneurs, pour reprendre, en fait, ces sociétés. Ou sinon, ces sociétés sont abandonnées, fermées. Ça, ça s'est passé soit en Russie, en Roumanie, en Hongrie, n'est-ce pas, en Bulgarie, tous ces pays. Dans la Guinée. N'est-ce pas Pas d'exception. Donc, c'était cela. Vous optez pour le libéralisme, alors vous privatisez. Chers Compto guinéens. Et là, Bernard Gomou et tant d'autres, ne parleront jamais de ça. Ils disent seulement, ils voient la finalité. RL, la compagnie de Guinée a été vendue. N'est-ce pas Ça a été vendu. Mais pourquoi Dans quel contexte hein, ça a été vendu Ou dans quel contexte beaucoup de sociétés ont été privatisées Ils ne le disent pas. Ils ne parleront jamais de l'option de l'ensemble, du régime de l'ensemble à compter. Après avoir renversé ou de toute façon se débarrasser du régime, de s'écouturer, le choix politique a été fait. Ils ne vont jamais parler de ça. Ils ne vont jamais parler de ça. Parce que c'est là l'origine. N'est-ce pas Très bien. Ils ne vont pas parler de ça. Parce que, écoutez, il y a une personnalité qui les intéresse. C'est bien c'est Ndiyalo. dernier est le grand rival. N'est-ce pas Parce que Mamadi Domouya a l'intention. En fait, toutes ces mamayas qu'ils font actuellement, ils investissent, ils disent qu'ils investissent par-ci, par-là. C'est comme si l'argent venait de leur, de leur poche. Pourtant, c'est l'argent... De tous, vous comprenez, qu'Alpha a été incapable d'utiliser comme il le faut à bon escient. N'est-ce pas Ils font comme si ce sont eux. En fait, l'argent qu'ils dépensent maintenant, ça vient de leur poche. N'est-ce pas, chers comptants Alors, tout s'est dirigé contre ce dernier dialogue. Il est question, parce que c'est le grand rival, n'est-ce pas Il est question de l'écarter. Il faut l'écarter. Et pour ça, il faut trouver toutes les argumentations qu'il faut pour l'écarter. Mais c'est cela. Même avec des argumentations ridicules comme celles que je viens de citer, c'est-à-dire cette affaire de Air Guinée. Ils disent que Sedan Diallo a vendu ses avions pour des intérêts personnels. Sedan Diallo a privatisé, en fait, le secteur pour des intérêts personnels. L'argent, donc, il a mis ça en poche. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable parce que, écoutez, en Hongrie, euh, en Bulgarie, en Roumanie, même en Russie, on a eu des entreprises qui fabriquaient des véhicules, mais avec les événements des années 90, ce grand changement vers le, régime, vers, en fait, le mode de production capitaliste, beaucoup de fabriques ont été fermées en Roumanie, en Hongrie, même en Russie. Fermées, parce que qu'il était question, parce que c'était des entreprises finalement qui n'avaient pas de rendement. N'est-ce pas Alors, il y avait la pression des pays occidentaux, vous voulez des aides, alors vous privatisez, vous débarrassez de la gestion de ces, de ces fabriques d'automobiles. Et comme il n'y avait pas d'entrepreneurs, parce que si vous dites, on vous dit vous débarrassez de certaines fabriques, alors d'abord vous faites, en fait, il y a l'offre d'appel qui est là, alors est-ce qu'il y a des gens pour entreprendre ces entreprises Des gens qui sont prêts n'est-ce pas? À prendre ces entreprises, à les gérer, à les acheter. Alors, s'il n'y en a pas, les fabriques sont fermées. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays en fait, de l'ex-Union soviétique. Ces fabriques n'ont jamais en fait, fonctionné. Parce qu'il n'y avait personne pour les reprendre. Il n'y avait pas de repreneur. N'est-ce pas? Donc, pas seulement en Guinée. En Russie, la même chose. Je vous cite par exemple le, la fabrique de l'ADA en Russie qui a été à un bon moment fermé parce qu'il n'y avait pas de repreneur. L'usine de automobile Lada, que vous connaissez. Et finalement, qui fonctionne, mais également par, qui a été finalement coctée par, en fait, une entreprise étrangère. N'est-ce pas Lada est fabriquée, mais en fait, par une autre entreprise étrangère. On parle de Renault et tant d'autres. Alors, vous imaginez, sans ces entreprises, par exemple, pour, euh, effectivement, euh, euh, mettre de l'argent dans la gestion, dans la production de l'ADA, l'ADA totalement fermée. À un moment donné, plusieurs années fermées déjà. Ça, c'est un exemple que je vous donne. L'usine de fabrication des, des camions, par exemple, en Roumanie, fermée totalement. Et là-bas, on ne dira pas, euh, donc, les, les, les partis politiques hein, ou, ou le pouvoir hein, actuel ne dira pas en Roumanie ou en Hongrie, écoutez, vous avez brader ces entreprises, ces fabriques pour des intérêts personnels. On ne le dira pas dans ces pays, parce que quoi Ils sont intelligents, ils comprennent dans quel contexte cela s'est passé. N'est-ce pas Ce n'est pas des individualités qui ont, qui ont vendu le système qui a en fait occasionné qu'il faut se débarrasser, l'État doit se débarrasser de certaines dépenses. Et dans ce contexte, dans ces pays-là, on n'acquise pas les individualités. On dit c'est le système, c'est l'époque c'est parce qu'on a choisi le libéralisme politique-économique. N'est-ce pas Alors en Guinée, pour des raisons politiques, de politique politicienne, parce qu'on veut se débarrasser de certains leaders, alors on a cette argumentation, et là, ils ne savent même pas s'argumenter, parce qu'ils s'attaquent directement à une personnalité politique. C'est dans le dialogue. N'est-ce pas Mais s'ils ne sont pas des lâches, des hypocrites, Attaquez-vous à Lansana Conti. Attaquez-vous à ce régime. Attaquez-vous à cela. Pourquoi il a renversé en fait, le régime de Touré Pourquoi il a opté pour le libéralisme politique Attaquez-vous à Lansana Conti. Vous ne le ferez pas parce que vous avez besoin de soutien électoral. En le faisant, vous vous dites, bon, écoutez, sûrement la basse pourrait nous lâcher. On ne pourrait pas gagner sur la basse côte. Mais il y a toujours ce calcul ethnocentrique en Guinée. N'est-ce pas Très bien. Alors, c'est dans les dialogues. Moi, je vais parler de c'est dans les dialogues. Alors, il faut, Mamadi Mouya, ils veulent tout faire. Je vous l'ai dit, ils veulent tout faire. Cette transition, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour relancer Mamadi Mouya. Sinon, une refondation, une transition, on parle de refondation, pour des gens sérieux, on n'a pas besoin, en fait, de, de, de personnaliser, on n'a pas besoin de ce culte de personnalité, n'est-ce pas Absolument rien, vous venez, vous travaillez. Pour le retour à l'ordre constitutionnel, vous voulez présider, vous voulez diriger la Guinée, vous créez un parti politique après, après avoir placé des institutions solides. Où vous vous créez un parti politique, vous vous présentez aux élections, normalement. C'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Alors, donc, il est question de relancer Henri Domboya. Et comment peuvent-ils relancer Henri Domboya s'il si y a un leader politique qui... À un électro, euh, disons, super important, c'est le Darengalo, qui est très populaire, électoralement parlant, vous le savez. Il y a des élections, aujourd'hui, il les gagne. N'est-ce pas Deux ans après, il y a élection, il les gagne. Même dix ans, je ne dis pas après cela, mais de toute façon, ce moment précis, dans l'espace de dix ans, il y a élection, il les gagne. Alors, comment faut-il relancer Mamadi Doumbouya, et plutôt Mamadi Doumbouya, si ce Darengalo est là Comment peuvent-ils gagner Non Alors, il faut tout faire salir ces dingalos, Même avec des argumentations bidons. Il faut le salir, ces là, Parce que le, le public hein, auquel il s'adresse, comme je disais, ne sait pas traiter les informations. En Guinée, on parle de plus de, 60%, de 60, euh, 70% d'analphabètes. Ce public ne va absolument rien comprendre. Parce qu'eux, ils sont en train de faire des aérodromes. Hein, et ils achètent un avion par-ci, par-là. Ils disent Vous voyez et ils étaient là, ils ont tout vendu. Alors, cet auditeur, donc ce citoyen qui est là, qui ne sait pas traiter les informations, qui est analphabète, donc ne sait pas traiter les informations de façon rationnelle, dira Oh bon Dieu, c'est vrai, on avait des avions. Ah, pour coûter, il, il vient d'arriver, lui, d'acheter un avion, il a fait des aérodromes. Oh bon Dieu, pourquoi ils ont vendu Ce monsieur qui ne sait pas traiter les informations ne peut pas faire un grand retour un grand intellectuel dans le passé pour comprendre les choses. Voilà, il est totalement amadoué. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont toujours dans la tête ce calcul. On a affaire à une population 70% analfabète. Alpha Condé a fait donc la même grosse erreur. N'est-ce pas Alors, c'est dans qu'est-ce qu'ils font C'est dans le vous le savez très bien, c'est un leader politique que nous connaissons très bien. N'est-ce pas Cet homme qui s'est beaucoup battu, ça vrai. Il a perdu beaucoup de gens. Il a, euh, euh, il a animé de grandes patience ça c'est vrai. Oui Personne n'est parfait, d'accord. Quand je parle parfait, alors nous le savons dans son combat contre également euh, ce qui se passe actuellement. Il a son caractère, d'accord. Que euh, moi, à 100%, je, euh, en fait, euh, je ne suis pas pour, hein, voilà, mais chacun sa façon de gérer les choses. Très bien. Mais c'est un dialogue, voilà. Il y a deux grandes catégories de gens en fait, euh, qui composent ces détracteurs, si vous prenez ces détracteurs, il y a les gens qui détestent dans le dialogue, d'abord parce que, sur le plan purement ethnocentriste, il est peuple. Donc, cette catégorie dit, c'est un peu, un peu ne doit pas arriver au pouvoir, ça c'est clair. C'est détracteur. Donc, il y a une grande partie. L'autre partie, ces détracteurs et ils se disent, bon, écoutez, sur le plan purement politique, n'est-ce pas il ne faut pas accepter. Mamadi il faut relancer Mamadi Si nous laissons ce dans le dialogue, accepter qu'il participe aux élections, nous savons qu'il va gagner. Vous comprenez? Donc des détracteurs politiques, des détracteurs ethnocentristes. Chers compteurs guinéens, très bien. Et s'il vous plaît, on est, on est dans une tradition et on parle de refondation, où il est question, en fait, de calmer, de stabiliser politiquement, socialement la Guinée. Mais si vous pensez, pensons, réfléchons bien, ce qu'ils sont en train de faire, on est loin de cela, de stabiliser politiquement, socialement la Guinée. Plutôt le contraire. C'est clair, net. Plutôt le contraire. Ils ne sont pas en train de calmer. N'est-ce pas Calmer la Guinée à travers, en fait, des institutions du de à travers des discours de, de vérité, de fermeté, de sérieux. Non tout à fait le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont totalement dans la politique politicienne. Regardez le Premier ministre à l'entrée du pays, des discours qu'ils emploient. Regardez telle forme de discours. Attaquant directement, c'est dans un dialogue. Mais parce qu'il faut se débarrasser de cet homme-là. Mais c'est clair. N'est-ce pas Très bien. Quand même, euh, euh, franchement, c'est grave, hein, parce que cette transition s'est perdue. Je dis, c'est perdu du moment qu'il se lance dans la politique politicienne. C'est clair et net. dernier Diallo, actuellement, est hors du pays. Il a toutes ses raisons, n'est-ce pas Et parce que euh, quand on a un pouvoir, finalement, qui a d'autres ambitions politiques, euh, purement politiques, et on a eu ce qui s'est passé avec Céden Diallo concernant son domicile, vous comprenez, il n'y a rien de, de, de, de, de clair, rien n'a été, dans toutes ses actions, rien n'a été accompagné, en fait, des faits, je dirais, euh, euh, juridique hein, euh, euh, qu'on peut en fait mesurer s'il faut légalement, vous comprenez? Alors, rien de tout cela. Alors, c'est possible que c'est normal que ce monsieur se méfie en fait du pouvoir actuellement en Guinée, de la justice guinéenne. Mais c'est clair, parce que c'est danger en Guinée, c'est une tentative comme ils le font actuellement avec la Koufana c'est de l'humilier. Ils ont saccagé, enlevé sa maison, construit une école là-bas, c'est pour l'humilier. Alors, s'il est en Guinée, on le met en prison, le garder comme ça, le garder pour l'humilier. Une façon, finalement, de, euh, de le massacrer électoralement par là, de le faire perdre son électorat. C'est le but. N'est-ce pas C'est le but, chers comptables Et je dis la même chose à Alpha Condé, Alpha Condé, mais euh, vous ne devez pas être con, venir en Guinée pour vous faire juger par des gens injustes. Ils vous ont renversé parce que vous êtes injustes. Maintenant, ils ne sont pas justes. Alors, ne rentrez pas. Attendez que quand on aura un véritable régime démocratique en Guinée, vous rentrez à Alpha Condé pour vous faire juger légalement. N'est-ce pas C'est la même chose pour cette dernier diallo. Très bien. Alors, ce que moi je vais ajouter pour terminer, c'est guinéens, ce dernier diallo ne doit pas se laisser faire. N'est-ce pas Je crois qu'il a une électorat quand même qui est constant. Et là, je m'adresse à tous les électeurs de, de Célidane Gallo, n'est-ce pas À tous, en fait, les électeurs des partis politiques qui actuellement se battent pour la réussite de notre processus de démocratisation. Alors, restez vigilants, ne vous laissez pas amadouer. Ne vous laissez pas amadouer, à mon avis, comme avec le temps d'Alpha Condé, qui donnait de l'argent, l'argent pour pouvoir amadouer les citoyens. N'est-ce pas Il a échoué. Alors, ils sont en train de faire la même chose, chers compagnie, alors ne vous laissez pas amadouer, n'est-ce pas Restez derrière les principes, restez derrière vos partis politiques, restez ceux qui sont derrière Sédane dialogue, vous restez derrière Sédane dialogue. ceux qui sont derrière Sidiatoué, vous restez derrière Sidi N'est-ce pas On va continuer ainsi, on va voir ce qui va se passer parce qu'il est clair et net s'ils continuent dans cette insistance, s'ils insistent, écoutez, voilà, je crois que c'est eux qui sont humiliés, très clairement. N'est-ce pas Une minorité, en aucun cas, peut battre la majorité. C'est impossible. C'est le dialogue. S'il donc, tous les deux ont, en fait, en fait un électorat super important. Super important. C'est un acquis. Ça, c'est très important. N'est-ce pas Si Mamadou Doumbouya veut maintenant, seulement si à partir des coups de Kalachnikov, essayer d'exploser cet électorat, je pense que ça, c'est ce qu'on va voir. On va voir la fin du film, cher Comteguinien. On verra la fin du film. N'est-ce pas Très bien. Cher Comteguinien, c'était Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Euh, voilà. Au revoir.